Le est terminé. Nous allons maintenant passer à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci et bonjour à tous, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. La loi sur l'intégrité des députés indique que nous devons réaliser nos occupations avec respect de notre fonction. Plus tôt, il était dit que plusieurs promoteurs ont demandé des dons de la part des personnes qui ont déjà fait des dons et qui ont travaillé avec le Premier ministre. Ces personnes ont eu des problèmes lorsqu'elles ont dû acheter des tickets. Cela met à mal la confiance publique. Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Je pense que le Premier ministre a déjà répondu à cette question à maintes reprises. J'aimerais vous dire ce en quoi croit le Premier ministre et ainsi que les, cons les conservateurs. Nous voulons nous assurer à ce que cette génération actuelle, ontarienne, et qui travaille dur pour notre province, puisse bénéficier des mêmes avantages que les générations précédentes. Cela comprend la plupart des députés ici même assis en chambre. Il faut qu'ils nous aident à bâtir une meilleure province, beaucoup plus robuste. Ainsi, ils pourront bénéficier du rêve de la propriété. C'est le même rêve que plusieurs personnes ont cherché lorsqu'elles sont venues s'installer ici même au Canada et en Ontario. Chaque jour, la chef de l'opposition entrave le chemin... Et ils l'ont fait depuis des années. Nous allons continuer à retirer chaque obstacle qu'ils ont mis sur notre route et qui a rendu notre province, la province la plus difficile de pouvoir devenir propriétaire. Complémentaire. Monsieur le, Premier, Monsieur le Président, plutôt, le Premier ministre ne comprend pas ce que vivent les Ontariens, ontariennes aujourd'hui. Hier, ou plutôt il y a quelques jours, j'ai participé à un événement à York Centre. Plusieurs des participants ont dit vouloir retourner à une époque où les règles de la politique sont claires. Nous avons des règles claires. Le Premier ministre ne devrait pas accepter un cadeau qui va à l'encontre des principes de son rôle. La réponse le gouvernement se focalise sur l'amélioration de la qualité de vie des personnes de notre province. Comme je l'ai dit, pendant des générations, nous avons entendu de la part des ontariens ontariennes qu'il fallait venir dans notre province pour pouvoir travailler et avoir un domicile. C'est comme cela que nous avons pu bâtir notre province. Pendant 15 ans, les néo-démocrates et les libéraux ont placé plusieurs obstacles sur notre chemin et ont rendu la tâche difficile lorsqu'il s'agit d'acquérir une propriété. Ce que nous faisons avec le ministre de logement et avec notre gouvernement, c'est que nous voulons retirer chacun de ces obstacles. Nous savons à quel point il est important pour les générations jeunes d'avoir le même rêve, que nous avons tous eu, comme nos parents et nos grands-parents. Je parle ici du rêve de la propriété. La chef de l'opposition peut dire ce qu'elle veut. Elle peut continuer à mettre de la frustration dans ses rêves et à installer des obstacles sur notre route, mais nous allons les abattre un à un. Complémentaire final. Ma question était assez directe et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas su y répondre. La confiance publique et l'intégrité des députés et des ministres du cabinet ne consistent pas à éviter les conflits d'intérêts ou des conflits d'intérêts apparents dans les secteurs. Ce sont des règles simples, mais il semblerait que certaines personnes ont du mal à le comprendre en chambre. Je vais déposer un projet de loi plus tard aujourd'hui pour parler euh, des conflits d'intérêts avec le fédéral, est-ce que le Premier ministre va soutenir euh, l'interdiction de dons, de cadeaux offerts aux députés ou même au Premier ministre, le leader parlementaire du gouvernement? Encore une fois, il y a les néo-démocrates qui auraient pu arrêter euh, les distractions de l'ancien gouvernement lorsqu'ils avaient le pouvoir de le faire. Mais ils ont décidé de maintenir les néo-démocrates au pouvoir et de placer plusieurs obstacles sur leur, sur la route. Les néo-démocrates ont pourtant été au pouvoir pendant 15 ans. Lors des élections dernières, plus de 800 personnes ont tourné le dos au, Néo-démocrates ayant décidé de nous soutenir. Quand est-ce que les néo-démocrates apprendront la leçon il ne, suffit pas de, il ne suffit pas de changer le messager, c'est le message qui est important. Les ontariens ontariennes veulent une province solide et veulent les avantages qui viennent avec. rappel à l'ordre Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre pour le côté du gouvernement. Redémarrer la pendule. Question suivante, la chef de l'opposition. Il ne s'agit pas juste de maintenir de la confiance dans notre gouvernement, c'est également une question de redevabilité. Lorsqu'il s'agit du plan du développement de l'Ontario, il y a un manque de transparence qui est flagrant. Le, plan a un gover le gouvernement plutôt a un plan de donner des terres à des promoteurs européens pour qu'ils puissent développer leurs projet de stationnement. Et maintenant, le Premier ministre parle du fait de changer le lieu du centre scientifique de l'Ontario. Est-ce le plan du gouvernement de changer notre province Réponse à la ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Merci à la chef de l'opposition. Nous avons été entièrement transparents avec le public lorsqu'il s'agit de nos intentions. Et nous l'avons fait depuis 2019, Monsieur le Président. Nous allons louer ces terres. Nous avons un plan avec la ville de Toronto nous avons réalisé du progrès sur des sites, mais le plus important, Monsieur le Président, c'est le sentiment du public. Les personnes passent devant ces sites et se disent que c'est dommage que ces sites aient été non utilisés et sont détériorés. Nous allons raviver ces terres, nous allons faire ensemble que ces terres soient disponibles pour toutes les personnes afin que tout le monde puisse pouvoir y bénéficier en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, il semblerait qu'ils agissent, mais il y a tellement de potentiel pour pouvoir faire de notre province une province vibrante et intéressante pour notre population. Chaque année, nous avons ce centre qui emploie des centaines de personnes ce centre est un ancre, une ancre plutôt pour notre communauté. Au Premier ministre, est-ce que ce gouvernement ait des consultations avec les communautés locales concernant son plan de changer le lieu, de délocaliser le lieu du centre scientifique La réponse a amené son infrastructure. Je suis d'accord avec la députée sur un seul point le centre de sciences est un trésor public. C'est pour cela que notre gouvernement, depuis quelques années, a cherché à savoir si cette délocalisation devrait avoir lieu. La structure en soi s'est détériorée. Tout comme la place de l'Ontario, nous avons réalisé les investissements nécessaires pour pouvoir préserver ces deux trésors et pouvoir les raviver. Nous voulons que ces endroits puissent être des endroits où tout le monde peut aller avec sa famille. Et je suis sûre que le public nous suit dans notre choix. Complémentaire final Monsieur le Président, le gouvernement va paver la ceinture de verdure et n'est toujours pas transparent. Cela veut dire que chaque décision en matière d'aménagement paysager va alimenter la suspicion. Des changements majeurs ont été faits à des institutions, mais ils n'ont donné aucune preuve. Ils ne prétendent même pas de, ils ne prétendent même pas Demander l'avis du public. Alors encore une fois, je m'adresse au premier ministre. Est-ce que les promoteurs qui ont des liens avec les conservateurs ont soutenu euh, la décision de délocalisation du centre scientifique Réponse, Monsieur le Président, je pense que je n'ai pas été clair dans ma réponse suivante. Le centre de sciences existe depuis les années 90. Au cours des années. Il n'y a pas eu assez d'investissements pour ce centre pour pouvoir le raviver et le maintenir en bon état. Nous voulons nous assurer que les personnes qui visitent ces centres puissent rester en sécurité, tout comme le personnel de cet endroit. Nous allons faire notre possible pour pouvoir préserver cet endroit. C'est pour cela que nous avons trouvé des nouvelles possibilités de délocalisation pour, pour que les générations futures puissent bénéficier de cet édifice. Question suivante, député de University Rosedale. Merci, Merci, Monsieur le Président. Je, ma question est pour euh, le Premier ministre. Le gouvernement a décidé de faire de l'étalement urbain, a offert des terres agricoles. Ils n'ont pas respecté certaines dispositions. Et ils veulent construire plus de maisons dans ces zones. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le ministre continue d'utiliser ces terres lorsqu'il y a d'autres moyens qui pourraient être utilisés merci. Ministre du Logement, merci. Cela nous permet de parler de notre plan. Notre plan vise à œuvrer pour les Ontariens et Ontariennes. Les données montrent que l'Ontario a vu une augmentation de 11% des projets de construction. Nous avons démarré nos rénovations. Nous avons même doublé ces travaux de rénovation si on compare avec l'année dernière. L'Ontario est la première province pour ou faire affaire et pour les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup de grues qui sont en action Aujourd'hui, à Toronto, beaucoup plus qu'à New York, à Chicago, à Los Angeles, à Washington DC, à Seattle, à San Francisco et dans toutes ces villes combinées, nous continuerons à travailler, aller de l'avant pour pouvoir atteindre notre objectif de 1,5 million de logements. Il semblerait que l'opposition cherche une raison encore une fois pour voter contre notre politique visant à bâtir plus de logements. Complémentaire. Les conservateurs ont des antécédents en matière de logement abordable. Le logement n'a jamais été aussi cher à louer, à acheter ici même en Ontario. Les services sont annulés. La taxe ne cesse d'augmenter. Cela continuera si le gouvernement continue l'étalement urbain. L'étalement coûte cher aux municipalités. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pourquoi continuer ces, cet étalement urbain alors qu'il y a d'autres moyens beaucoup plus économes de pouvoir construire Réponse Nous allons toujours faire notre possible pour pouvoir réduire le prix de construction des maisons pour pouvoir offrir des logements abordables à notre population. L'opposition, eux, vont toujours soutenir des Frais élevés, des impôts élevés. Encore une fois, nous entendons l'opposition. Alors, il y a eu une annonce du projet de loi 97. Et nous allons entendre le point de vue de l'opposition. Ils vont s'opposer. Les agriculteurs auront la possibilité d'aider leurs enfants. Mais l'opposition va s'opposer. S'opposer à ces mesures qui offrera des possibilités aux générations futures de pouvoir réussir. Nous devons aller de l'avant. Et voici la position du gouvernement. Ils sont contre les agriculteurs. Ils sont contre toutes ces choses. Merci beaucoup. Question suivante, député de Markham, Guinanville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Le système de l'éducation en Ontario doit prioriser l'éducation des étudiants, leur offrant les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Les enfants doivent apprendre à lire et à écrire. Ces deux matières sont importantes. Sans ces deux matières, les enfants ne peuvent pas améliorer leur apprentissage. Des décisions ont été faites en raison du de la perturbation de l'apprentissage en personne. C'est pour cela qu'il est crucial d'aider nos citoyens à pouvoir regagner leur talent dans ces deux matières. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment notre gouvernement soutient les compétences en écriture et en lecture de nos étudiants? Réponse, ministre de l'Éducation. Je remercie le député de Markham Unionville ainsi que tous les députés pour leur travail, leur travail visant à garantir un bon système d'éducation. Nous avons investi dans le système pour pouvoir permettre aux personnes de tirer profit de, du système scolaire. Nous avons investi 880 millions de dollars pour pouvoir aider les étudiants de notre province et pouvoir embaucher des spécialistes en apprentissage de l'écriture et de la lecture. Nous soutenons la Commission des droits de la personne. Les, tous les enfants de notre province méritent d'avoir un bon système d'éducation. Nous allons doter plus de personnel pour aider les étudiants. Plusieurs euh, organisations soutiennent nos mesures complémentaires. Je remercie le ministre pour cette nouvelle euh, intéressante lorsqu'il s'agit de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture par nos enfants. Nos enfants ont besoin d'apprendre notamment des compétences spécialisées pour l'avenir, notamment dans plusieurs. Euh, Matière, euh, en sciences, technologie. Il y a eu un déclin alarmant au cours des dernières années dû à, aux perturbations de l'apprentissage en personne. En tant que gouvernement, nous avons un plan pour aider les étudiants à pouvoir euh, tirer profit de leurs compétences. Est-ce que le ministre pourrait nous décrire comment, comment est-ce que notre gouvernement aide les élèves avec leur euh, rattrapage scolaire et comment ils aident les parents Le ministre de l'éducation pour la réponse. Nous avons donc un programme scolaire qui va aider les étudiants. Nous avons notre plan d'investissement à plusieurs millions de dollars dans des matières telles que dans les mathématiques. Nous allons offrir plus de ressources. Nous allons doubler le nombre de professeurs en mathématiques. La mission est l'amélioration. Nous avons mis en place des équipes de travail. Il y a des écoles qui doivent mieux faire et nous avons réalisé les investissements nécessaires pour les aider. Nous allons pouvoir mettre en place de nouveaux programmes scolaires. Nous avons embauché 381 enseignants de mathématiques en plus et nous allons ainsi permettre une meilleure expérience scolaire pour les étudiants de notre province. Question suivante, député de Waterloo. Merci, ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a pris une décision concernant les Blancs officiels de frontières municipales. Des terres étaient protégées ont été données aux promoteurs et le premier ministre a même insulté les personnes qui travaillaient sur le plan initial ainsi que les personnes de Waterloo. Il a déclaré que ces personnes n'étaient pas nécessaires et en plus de cela, il n'y a pas eu de consultation. Alors ma question au premier ministre est la suivante. Pourquoi pense-t-il être aussi intelligent ou du moins pourquoi pense-t-il être plus intelligent que les personnes de Waterloo et les personnes qui euh, servent cette communauté le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Sous le leadership du, euh, du premier ministre Ford, notre programe, euh, gouvernement a plan de bâtir 1,5 million de logements. Nous sommes contents d'avoir fait des changements au plan officiel du conseil municipal. Les plans officiels et les gens qui étaient euh, au municipal comme nos invités, on sait que les plans officiels sont la chose la plus importante pour euh, la construction dans la communauté. On veut que tous les plans officiels qu'on a devant nous reflètent les politiques du gouvernement. Mais ne prenez pas ma parole. On va entendre le chef de la région, Dr. Luke Redk. Le euh, plan officiel n'est pas quelque chose de fini. C'est toujours. On reconnaît toujours quand il y a de la croissance et il faut revoir le plan officiel. Nous savons qu'on va avoir de la croissance. Il faut le faire pour assurer que ça démontre bien les croissances, qu'on ait des logements différents, des maisons de ville et d'autres. Et c'est exactement ce, comment on va avancer. Question complémentaire. Le Ministère, la région de Waterloo, a utilise l'aquifère pour l'eau potable, mais on n'a pas euh, respecté le seuil et ce de d'utilisation de, de des eaux. Ce gouvernement a enlevé le les pouvoirs du bureau de protection de la nature et ce gouvernement a imposé des nouvelles constructions que la région a rejeté depuis longtemps. Et ça va contre le plan d'utilisation des terres. Il semble que vous avez oublié Walkerton. De protéger l'eau à la source, c'est un élément clé pour notre économie. Est-ce que le Premier ministre, s'il est tellement fier de ce plan, peut euh, produire les études idéologiques qui vont rassurer nos citoyens ou est-ce qu'il va jeter le sort de la population euh, juste pour construire de nouveaux logements Réponse du ministre je veux euh, euh, par euh, mentionner le maire de Kitchener. Je pense que le plan officiel, la partie qui ont été adoptées comme protection de des, la campagne des zones de transport en commun dans la ville de Kitchener. Il faut reconnaître il y a des régions dans, dans le sud-ouest de Kitchener que ces terres devraient en fait être incluses. Je pense que la décision du ministère reconnaît qu'il a beaucoup de bons arguments sur comment ces terres devraient être incluses. On va continuer à être avec le maire et le président quand on construit un village Millions de logements d'ici 2030. Merci. Question suivante, député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Depuis que notre gouvernement a été élu en 2018, on a ciblé rendre la vie plus abordable pour tous les Ontariens. Sous le gouvernement, euh, libéral précédent, les tarifs d'électricité ont augmenté, ce qui a rendu difficile toute la vie pour les familles et les entreprises. C'est pourquoi c'est essentiel qu'on traite les coûts de l'énergie où on donne le choix aux consommateurs et donner à tous les ontariennes des options pour réduire les dépenses en énergie. Notre gouvernement doit continuer à respecter la population ontarienne en adoptant des politiques énergétiques abordables. Je comprends que notre gouvernement a annoncé un nouveau programme qui va donner aux familles et aux Petites entreprises, plus de moyens comment épargner dans la facture d'électricité. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ce plan des prix va aider les Ontariens à avancer? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Nipissing Pembroke. J'apprécie et il a raison. On, on a travaillé pour mettre les familles euh, en contrôle depuis que nous sommes arrivés au pouvoir en 2018. On a présenté le choix des consommateurs pour que les euh, consommateurs puissent choisir un plan qui est logique pour eux, euh, temps d'utilisation et d'autres. On a présenté le programme euh, bouton vert qui est lancé dans toute la, euh, la province et que ça a mis en œuvre en novembre. Et on a pris euh, l'étape suivante. J'ai informé le public de tarifs d'électricité pendant la nuit qui commencera le 1er mai dans des clients dans la circonscription à Renfaux, à Toronto, à London, à Wellington, à Ouazaga. C'était vraiment une belle fin de semaine à la plage. Les gens peuvent opter ce nouveau plan. Les tarifs euh, très faibles, ultra faibles pendant la nuit. Question complémentaire Merci, merci au ministre de cette réponse. C'est des nouvelles encourageantes d'entendre que notre gouvernement a encore un autre moyen. Comment les consommateurs peuvent euh, gérer les coûts, épargner de l'argent. Et je sais que mes concitoyens et la population de tout l'Ontario veulent avoir du soulagement avec la facture d'électricité. Ils veulent savoir que ce programme va bien travailler pour eux. Comme toute nouvelle initiative, c'est nécessaire que notre gouvernement donne des renseignements à la population ontarienne sur comment accéder à ce programme pour qu'ils puissent épargner de l'argent dans leurs tarifs d'électricité. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer quels sont les avantages de ce programme pour les consommateurs et le réseau électrique de l'Ontario Le ministre de l'Énergie. Ce nouveau plan des tarifs va aider les familles, les petites et moyennes entreprises qui utilisent plus d'électricité pendant la nuit et avec 2,4 cents les kilowatts -heure en heure, euh, heure à, euh, Faible, ça veut dire que les gens qui chargent, par exemple, les véhicules électriques, qui chauffent leur maison, vont payer moins. Et on sait qu'il va avoir beaucoup de voitures. Et les gens vont épargner jusqu'à 90 dollars par année. Et contrairement au gouvernement libéral précédent, qui a vendu cette électricité à, à des états et provinces voisines souvent en perte de notre gouvernement a trouvé de façon novatrice d'utiliser cette électricité et on va rendre le réseau plus efficace 7,5 millions de dollars qu'on va gagner pour tout le réseau ça va pas juste aider les gens qui adoptent ces nouveaux ces nouvelles tarifs, mais tous euh, clients d'électricité de la province. Question suivante. Le député de Quittenock. Uh, Miigwech, Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Dans le Nord, nous avons une crise des gens qui n'ont pas de logement à Canora et partout dans le Nord-Ouest de l'Ontario. Sans des soutiens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va avoir plus de décès des Premières Nations qui vivent à l'extérieur. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour donner aux municipalités et les ressources nécessaires pour aider les gens qui n'ont pas un logement le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier l'honorable député pour cette question. En fait, dans le budget dernier sous le leadership du Premier ministre, on a reconnu le besoin urgent de logements adéquats pour répondre aux besoins de base de beaucoup de Premières Nations qui euh, passent de leur communauté dans des villes comme Canora, comme Dryden et comme Sous Lookout. C'est pourquoi on investit. Des énormément de ressources pour assurer que le programme de prévention de l'itinérance donne euh, ce logement et, et il y a des nu qui répondent aux nuances de besoins de logement des gens qui sont euh, déplacés de leur communauté qui sont expulsés et qui sont à risque de devenir itinérants. Donc on va donner des services intégrés pour, ce, pour ces gens-là et on va essayer de répondre à ces besoins. Merci. Merci. Question complémentaire. Quand on quand on fait sortir les gens des réserves dans le Nord, ça marque, c'est comment le colonialisme? Que les, on fasse sortir les gens de leur territoire traditionnel. Et l'itinérance, Monsieur le Président, marque un, un enjeu plus sérieux. Je parle de toxicomanie, dépendance. On a besoin de se remettre et de recevoir du traitement. Dans le Nord, on n'a pas ces services. Encore une fois, il faut qu'on envoie des gens aux centres urbains pour qu'ils puissent recevoir des traitements. Monsieur le Président, aujourd'hui, les, les personnes des Premières Nations meurent. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour composer avec la crise toxicomanique qu'on a Le ministre associé de la Santé mentale et des Dépendances. Merci au député d'empas face de sa question qui est très importante et notre gouvernement prend très au sérieux cet enjeu quant aux investissements qui sont faits dans les communautés du nord et éloignées et bien sûr les communautés autochtones. Il n'y a pas exception, exception, on fait des des investissements. On a annoncé en octobre 36 millions de dollars pour des organismes de Premières Nations, soutien pour les élèves, services aux victimes, et une stratégie anti-opioïde menée par les Autochtones. On veut améliorer la capacité dans les communautés qui ont le plus besoin. 400 lits 65% des communautés autochtones et en plus 7 millions de dollars pour des besoins sur terre. Il faut donner des services appropriés culturellement là où les gens en ont besoin. Merci. Merci. Question suivante. La députée de Don Valley West. Merci. La crise du logement rend la vie inabordable en Ontario et euh, expulse fait partir les jeunes travailleurs. Ce gouvernement dit qu'il est du côté des travailleurs, mais ne fait pas. ils ont euh, nommé un groupe de travail, mais on... Re... Euh, ignorer leurs recommandations et on a dit qu'il fallait construire de façon plus intense plutôt que d'élargir les frontières. Mais cependant, la semaine dernière, on a eu or un ordre pour élargir les centres urbains, pour créer plus d'attalement et pour réduire les terres agricoles. Les agriculteurs sont contre cette région. Les villes et les régions sont contre cette décision. Alors, je demande au premier ministre, qui dit au premier ministre qu'il doit paver nos terres agricoles et sont les mêmes gens qui vont bénéficier de cette décision. Mais le ministre des Affaires municipales du logement. C'est très riche venant des libéraux qui n'ont rien fait pour le logement pendant 15 ans. De maintenant, essayer d'être des champions des agriculteurs. À chaque budget, quand j'étais en opposition, le mot « agriculture » n'est jamais apparu une seule fois. Jamais. Maintenant, on a une politique qui reconnaît, en fait, qu'une euh, exploitation agricole peut découper euh, un, un lotissement. Si un agriculteur veut donner du logement de qualité pour les travailleurs ou pour un proche, il peut vous couper le lotissement. Et on sait où sont les libéraux, comme ils étaient pendant 15 ans, quand ils étaient au gouvernement contre l'agriculture. Ils sont contre l'agriculture, les agriculteurs et le logement dans les zones rurales. Alors, question complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement dit qu'il représente les agriculteurs et le ministre semble penser la même chose. Le Premier ministre a dit qu'il aime les agriculteurs et il a dit en 2018 qu'il y a de l'aide qui s'en vient. Mais les agriculteurs ne ressentent pas l'amour quand le Premier ministre parle plus de terres agricoles. Nous savons que la, euh, la circonscription d'Arduma-Norfolk au cœur de la zone agricole a élu une députée euh, indépendante. Et cette députée a déposé un projet de loi pour protéger euh, les terres agricoles, appuyé par la Fédération agricole et tous les députés, sauf ceux du côté du gouvernement. Ce gouvernement a été très clair. et Ils veulent paver les terres agricoles. Ma question au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre peut expliquer comment paver les terres euh, Ce n'est pas une bonne chose. Alors, s'il vous plaît, pour la réponse, la ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est le contraire. La députée d'en face est coupée de la réalité. Depuis quelques semaines, on a fait des annonces historiques. On investit plus de 2 milliards de dollars dans l'industrie agroalimentaire de l'Ontario pour le, le traitement. Et les agriculteurs sont énergisés et savent qu'ils ont un gouvernement, euh, euh, avec le premier ministre de nous tous, qui comprend comment produire des aliments. Par exemple, nous avons déposé une étude des euh, terres que RBC a dit que c'était euh, un joyau dans euh, le budget. Et j'étais à Arlton et les gens applaudissaient le fait qu'on a comprend qu et qu'on démontre on, avec les priorités qui sont importantes pour les agriculteurs qui travaillent pour produire des aliments de qualité en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, redémarrez la pendule. Question suivante, député des Ajax. Merci. Ma question s'adresse au procureur général. J'ai entendu beaucoup de mes citoyens, propriétaires et locataires, qui sont concernés avec des retards qu'ils ont quand ils traitent avec la, le tribunal de la location immobilière. Et pour résoudre les différents ça prend du temps et à cause de certitudes pour les propriétaires et les locataires. Le consensus, c'est que les temps sont trop longs et euh, il y a trop de cas et il faut avoir une meilleure chose. En tant que gouvernement, il faut avancer les résolutions pour rendre les résultats plus rapides pour ceux qui sont impliqués dans une dispute. Est-ce que le procureur général peut expliquer comment notre gouvernement fait pour résoudre euh, le retard à la commission de l'allocation immobilière? Le procureur général pour sa réponse. Merci, j'apprécie la question de la députée d'Echats. Il n'y a pas de secret que notre gouvernement fait de progrès historique pour résoudre la crise du logement ici en Ontario. Nos efforts sont plus que de construire des maisons. Et c'est pourquoi j'étais très fier d'être avec mes collègues, le ministre Clark à London plus tôt pour annoncer le fait qu'on double le nombre de décideurs, de juges. Et on sait que les délais à la commission de la location immobilière est frustrante pour les propriétaires et les locataires. Mais c'est notre gouvernement qui a amélioré les services ici en Ontario. Et c'est la commission de l'allocation immobilière. En doublant le nombre de décideurs, on va avoir et entendre plus de cas de façon efficace. Question complémentaire. Merci. Merci au procureur général pour cette réponse. Mes concitoyens seront euh, encouragés de savoir qu'on essaie d'améliorer les choses pour qu'on puisse avoir plus d'audience d'avoir plus de décideurs, c'est important pour rendre les décisions plus rapides. Et la commission de l'allocation immobilière fait partie du réseau des tribunaux de l'Ontario. On veut résoudre des différends pour beaucoup d'Ontariens et, et c'est important que notre gouvernement continue à faire investissements pour la modernisation, pour que la population de la province puisse avoir confiance. Est-ce que le procureur général peut nous expliquer comment on fait des investissements pour améliorer l'accès, le procureur général. Elle a raison. On fait les investissements à la commission de l'allocation immobilière. Comme j'ai dit, on double le nombre de décideurs, de juges, en doublant avec six millions et demi d'investissements et ça fait partie de la, notre stratégie. Donc, on va avoir 80 de gens qui vont prendre la décision et c'est d'arbitre et c'est pourquoi on va avoir un investissement de 24 millions de dollars dans le budget, les néo-démocrates en mode de compte, et 6 millions pour recruter plus de gens pour la Commission et, et les néo-démocrates ont voté contre. Et donc, c'est euh, euh, en plus des 28 millions euh, qu'on a investi pour gérer plus rapidement le cas. Les néo-démocrates ont voté contre ça. Malheureusement... Et ils continuent à dire non, mais heureusement, on continue à, à, à l'adopter et à avancer. J'ai hâte d'améliorer le processus, rendre les délais euh, plus courts et le processus plus facile. Question suivante, le député Michekum James Question pour le premier ministre. Le coût du gaz naturel dans le nord de l'Ontario est insupportable. Les résidents n'ont aucun support, euh, surplus dans leur budget. Les entreprises et les organismes à but non lucratif sont tous à bord de fermeture. Dans le Nord, on surpasse le taux du mètre cube standard dans une période de neuf mois. Notre utilisation est beaucoup trop, plus élevée, due à nos hivers plus longs et notre climat plus froid. Alors, le calcul pour nous ne reflète pas no, nos besoins. C'est complètement injuste. La Maison Verte, un organisme qui, paye, qui a payé 80 000 de gaz naturel dans deux mois, même après avoir investi 300 000, 30 300 000 dans des nouvelles bouloirs intelligentes. Alors, ma question pour le Premier ministre. Qu'est-ce que votre gouvernement va faire pour venir en aide aux gens du Nord pour, euh, et pour les organismes comme la Maison verte pour assurer que la fracturation reflète bien leurs besoins? Pour répondre au ministre de l'Énergie, c'est difficile de comprendre les questions par le député à côté parce que ça n'a pas aucun sens, Monsieur le Président. Le député d'en face dit qu'il veut plus d'énergie de, de, de, abordable. C'est ce qu'on a donné depuis que nous sommes arrivés au gouvernement. Mais le député d'en face et son parti disaient qu'ils appuyaient les libéraux dans la loi sur l'énergie verte quand ils étaient au pouvoir. Pendant la loi sur l'énergie verte, on a vu les factures d'électricité ont augmenté de 10 12 à chaque année. En 2018, c'était terminé. On a terminé la folie. Mais vous savez ce que les néo-démocrates voulaient pendant que les libéraux étaient au pouvoir? Ils voulaient qu'ils aillent plus rapidement. Ils voulaient qu'ils puissent mettre plus sur le marché ouvert. Depuis notre arrivée au pouvoir, on a réduit ces augmentations. Et quant au gaz naturel, je parlerai pendant ma question supplémentaire. Question complémentaire. La députée de Hamilton. Je vais revenir au premier ministre, parce que ce que ce ministre dit, c'est non parlementaire. Les aînés qui ont un revenu fixe souffrent le plus. Une aînée de un a partagé que ses factures étaient tellement élevées qu'elle était obligée de porter des manteaux et trois couvertures pour pouvoir dormir. Peut-être le député de niagara West n'a pas ses problèmes. Je suis pas sûr, mais le député doit être euh, honteux. Je sais pas s'ils utilisent chez eux des manteaux et des couvertures. Est-ce que le Premier ministre peut expliquer pourquoi les aînés, mes concitoyens, euh, doivent soutenir cette euh, crise de l'abordabilité quand on ne répond pas à leurs besoins de base Réponse, Miss l'énergie. C'est impossible de prendre au sérieux cette députée quand on parle de l'abordabilité. Parce que c'était ce parti en 2018 qui ont arrêté le plafond de main-échange et qui sont allés sur la taxe carbone. C'est le premier ministre qui a mené la charge. Les néo-démocrates voulaient euh, une taxe carbone plus grande. Le Premier ministre le ministre de l'Énergie a prévenu la population ontarienne que la taxe carbone n'allait pas faire augmenter les prix, ça allait augmenter le coût de tout, y inclut les épiceries. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui a eu lieu. La vie en Ontario est plus inabordable à cause de la taxe carbone fédérale que ce parti a pu. Soyez de notre côté et luttez contre ça. Alors, s'il vous plaît. Député d'Ottawa-Sud, alors. La députée de Waterloo, alors, s'il vous plaît. La députée de Nepean, alors, s'il vous plaît. Le député d'Ottawa Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Kitchener-Conestoga, à l'ordre, s'il vous plaît. The the Redémarrer la pendule, député de Peterborough Court, pour sa prochaine, la prochaine question. J'ai une question pour le ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences. Dans l'industrie minière, mais dans d'autres industries, il faut avoir des gens avec des aptitudes. Les ressources minières sont importantes pour faire des véhicules électriques. Et dans des décennies à venir, les minéraux critiques seront nécessaires dans beaucoup d'autres parties. La, la, santé et la sécurité au travail, c'est aussi important pour développer les mineurs critiques. Les miniers sont très importants pour l'incompagné ontarien depuis longtemps. Et on leur doit, à les familles, de faire plus pour qu'ils restent en sécurité. Est-ce que le ministre peut expliquer ce que notre gouvernement fait pour protéger les mineurs en Ontario? Réponse sur le ministre du Travail, l'Immigration de la Formation du Développement des Compétences. Merci au député de Peterborough-Cowart pour cette question. Lundi de la semaine dernière, j'ai le président de rejoindre le ministre des Mines à Sudbury avec le président des euh, travailleurs unis des métallos pour annoncer de nouvelles mesures pour maintenir le plus de 29 000 mineurs en sécurité, de réduire l'exposition aux... Euh, au, au, au diesel, c'était important. Et les travailleurs nés ont dit euh, et que c'était un, un, très important qu'on avait répondu, contrairement au gouvernement libéral précédent. Et donc, le, les limites qui étaient les plus élevées au, au, en Ontario ont été réduites. Nous savons qu'il y a plus de travail à faire et travailler ensemble avec les syndicats et les employeurs. On va maintenir la sécurité pour les travailleurs en Ontario. Question complémentaire Je vais remercier le ministre cette question. Je vais changer un petit peu dans la question complémentaire. Je vais poser une question au ministre des Mines. Comme il sait, pendant sa carrière dans le secteur minier. Il y a beaucoup de dangers professionnels quand on travaille dans une mine. Cette annonce du ministre du Travail, de l'immigration de la formation et du développement des compétences est un autre jalon dans la santé et la sécurité des travailleurs, mais encore plus de travail à faire pour assurer la santé et la sécurité au travail dans ce secteur. Est-ce que le ministre des Mines peut expliquer l'importance de cette annonce pour renforcer euh, la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques? Réponse, le ministre des Mines. Merci au député de la question et au ministre d'une bonne annonce la semaine dernière. Monsieur le Président, je viens d'une famille minière très fière. On est dans cette industrie depuis 100 ans. J'ai vécu et travaillé dans des communautés minières toute ma vie. La sécurité est la toute première priorité. On peut faire mieux et c'est pourquoi cette annonce est tellement importante. On améliore la santé et la sécurité pour les mineurs. Quand notre gouvernement va avoir plus euh, de mines pour aider la révolution des véhicules électriques, il faut qu'il y ait plus de gens qui rejoignent cette industrie. Et cette annonce envoie un message qu'on peut trouver de bonnes carrières dans le secteur minier de l'Ontario. Je suis très fier de faire partie d'un gouvernement qui met d'avant euh, la population. On crée des emplois excellents et on assure qu'il y a une chaîne d'approvisionnement pour les véhicules électriques de cette province. Et sur le suivant, la députée de Nicobet. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Président, ça fait trois longues années depuis que ce gouvernement a déposé le projet de loi 124. Est-ce que euh, le Premier ministre pense que je, les, les salaires des travailleurs en soins de santé va, pendant la pandémie a aidé euh, l'embauche et la rétention des travailleurs? Euh, après coup, est-ce que le Premier ministre pense que c'était une bonne idée? Le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement a lancé euh, la stratégie de recrutement dans le secteur de la santé la plus importante de l'histoire de cette province. Les députés d'en face, du côté de l'opposition, ont voté contre cette stratégie. Cette année, tout simplement, plus de 12 000 infirmières se sont inscrites c'est que le nombre le plus élevé d'infirmières inscrites qui, dans l'histoire de cette province d'infirmières autorisées dans les notions économiques de, de, de l'automne du printemps plutôt, on a on a avancé des mesures d'investissement euh, pour améliorer euh, l'embauche de gens dans le secteur de la santé. Et, mais les députés d'en face ont voté à chaque fois contre. Merci, Question complémentaire Merci. Même si le premier ministre ne pense que nos héroïnes des soins de santé méritent d'avoir une augmentation, des employeurs et des employés sont d'accord avec une augmentation salariale rétroactive du travail fait pendant la pandémie, avec les infirmières et les ambulanciers qui reçoivent euh, de, des augmentations rétroactives. Et c'est bien le moment que ce premier ministre travaille pour les travailleurs et qu'on les traite vraiment comme des héroïnes. Est-ce que le le premier ministre va retirer son appel au projet de loi 124. Réponse le premier ministre merci monsieur le président euh, je vais vous dire ce qu'on a fait pour les travailleurs de santé on a donné aux infirmières euh, une majoration de 5 bonus de 5000 dollars euh, 36% de l'augmentation. mais les néo démocrates et les libéraux ont voté contre ça on a donné la plus, plus importante augmentation aux préposés de soins au personnel euh, mais les libéraux et les néo-démocrates ont voté on a décidé de payer les frais de scolarité pour les infirmières des études infirmières, mais les néo-démocrates ont voté. quoi. On a le salaire minimum le plus élevé partout en pays, mais les néo-démocrates et les libéraux ont voté contre ça. On s'assure qu'on a de l'argent dans la poche des gens. 60 000 nouvelles infirmières se sont inscrites pour, depuis notre arrivée euh, au pouvoir. Comme le président du Conseil du Trésor l'a dit, 12 000 infirmières, mais il y a 30 000 au collège et, et, et, et université. C'est ce qu'on fait pour les travailleurs de première ligne. À l'ordre. À l'ordre. Député de Waterloo, revenez à l'ordre. Ministre du Travail, revenez à l'ordre aussi. Député de Kitchener-Conestoga, à l'ordre. Prochaine question. Redémarrer la pendule. Député de Renfrew et Pembroke. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre du Développement du Nord. Notre province, comme le reste du monde, fait face aux conséquences de l'incertitude économique mondiale, des hauts taux d'intérêt, de l'inflation, ce climat économique crée des obstacles et un fardeau qui affecte de façon disproportionnée les communautés du Nord, rurales et éloignées. Ces obstacles affectent les possibilités de création d'emplois, les possibilités d'éducation et de développement des affaires dans le Nord. Parce que le gouvernement libéral précédent a ignoré les besoins du Nord de l'Ontario, il est incroyablement important que nous nous agissions afin que le Nord demeure concurrentiel et d'y améliorer la qualité de vie. Est-ce que le ministre peut expliquer la façon dont notre gouvernement appuie les possibilités et la prospérité du Nord? Le ministre du Développement du Nord. Merci, Monsieur le Président. Il y a différentes, plusieurs façons, dont sous le leadership du Premier ministre. Nous avons bâti le nord de l'Ontario. J'aimerais débuter avec une note sur la conférence Good Roads cette semaine. Nous avons commencé avec quelques annonces clés avec la frontière manitobaine sur l'autoroute 20. Nous l'avons non seulement prolongée, mais nous avons travaillé de façon coopérative avec euh, une entreprise autochtone euh, qui joue un rôle essentiel dans la construction de cette autoroute. Nous étions à Dryden pour annoncer l'avenue la, Grand Tronc, qui est aussi la Transcanadienne, qui est en reconstruction, et la planification et la conception pour euh, la, 3, la rue 3, 3, 3 ouest de Fort Francis, Tout ça, toutes ces routes sont essentielles puisqu'elles permettent aux marchandises ainsi qu'aux personnes du nord de l'Ontario de se déplacer. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est en, encourageant que notre gouvernement fasse des investissements significatifs afin d'appuyer le développement économique et la croissance économique dans le Nord. Nous savons que la force de l'économie ontarienne est bâtie sur les connaissances, les aptitudes, l'expertise de nos travailleurs. L'éducation est essentielle pour préparer les travailleurs à se, se saisir des emplois de l'avenir, à répondre à la pénurie de main-d'oeuvre et permettre aux gens de travailler dans les différents secteurs de la province. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour travailler avec nos partenaires dans le Nord pour encourager l'innovation afin de bâtir des entreprises fortes, prospères, ainsi et le de même pour les collectivités. Est-ce que le ministre peut donner plus de détails sur les investissements dans le Nord que fait notre gouvernement pour créer des possibilités pour les générations à venir? Le ministre, plusieurs possibilités. Il y a deux semaines, nous sommes allés de Sudbury à Kanjinkum, j'ai passé du temps à Kenora et Dryden, pour faire le genre d'investissement qui transforme la vie des gens des communautés du Nord, que ce soit de mettre à niveau la bibliothèque publique de Dryden ou d'investir dans un programme Récréatif ou d'investir dans un centre jeunesse que nous avons vu pour la première fois à Kanjitoum, la première fois en 30 ans. Voilà de belles possibilités pour améliorer la qualité de vie, élargir les aptitudes. Nous, nous avons bien de voir un Ontario, un nord de l'Ontario qui soit dynamique. C'est une période euh, très enthousiasmante pour le Nord de l'Ontario actuellement. Le Nord de l'Ontario est prêt. Merci. Député d'Hamilton West Castor Dundas. Merci. Question Merci. Premier ministre de l'Ontario. Comme le Hamilton Spectator l'a rapporté, 2100 enfants attendent une chirurgie à l'hôpital pour enfants. McMaster, c'est la pire attente dans la province. Aucun enfant ne devrait vivre dans la douleur, des douleurs qui sont prévisibles et évitables. Imaginez, vous êtes un parent qui voit son enfant souffrir, sachant que... La chirurgie pourrait changer la vie de votre enfant. McMaster fait tout ce qui est en son pouvoir. Le gouvernement fédéral a aussi prêté son aide. Quand votre gouvernement fera-t-il ce qu'il faut pour aider ses enfants? La ministre de la Santé et vice-première ministre, je remets la députée a absolument raison. McMaster fait un travail incroyable. Et en fait, c'est en raison du travail et de l'innovation qui s'est produit que nous avons été en mesure, à euh, l'automne, d'ajouter six lits aux soins intensifs parce que les enfants ne devraient pas avoir à attendre pour obtenir une chirurgie. Nous continuons de faire les investissements, nous travaillons avec nos partenaires. Le mois dernier, j'étais au Centre Montjoyce et de voir l'incroyable travail qui est fait Lorsque le gouvernement est présent, ainsi que ses par partenaires, nous voyons la façon dont on peut améliorer le système. Lorsque l'on travaille ensemble, et c'est ce qu'on fait à McMaster, complémentaire. Monsieur le Premier ministre, les choses ne s'améliorent pas sous votre gouvernement, elles s'empirent et c'est une urgence partout en Ontario. 12 000 enfants de l'Ontario attendent une chirurgie. Bruce Squires, président de l'hôpital pour enfants McMaster, a partagé sa grande inquiétude que 1 400 enfants ont manqué la période optimale pour obtenir leur chirurgie, ce qui pourrait avoir des conséquences à de longues dates sur leur vie. Votre gouvernement a le pouvoir de régler le problème aujourd'hui. Aiderez-vous ces enfants? La ministre de la Santé. Peut-être que la députée ne m'a pas entendu. Nous avons fait les investissements. Nous avons travaillé tout particulièrement avec nos euh, hôpitaux. Pédiatrique. Nous avons fait des investissements, nous avons augmenté le nombre de lits en situation critique dans McMaster pour enfants, Hamilton, London, l'hôpital SickKids et l'hôpital de, de Kingston. Ces investissements sont aussi permanents parce que, comme nous, alors que nous avons vu le besoin, nous avons augmenté et assuré la capacité pour nous assurer que la capacité s'améliore. Ça continue de m'impressionner que les dé la députée de l'autre côté n'encourage pas et ne parle pas à au président des hôpitaux pour voir le genre d'innovation qui se produit dans sa communauté, dans son hôpital, parce que c'est vraiment de renommée mondiale et ça fonctionne. Prochaine question, députée de Durham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse... Au ministre associé des Transports, Monsieur le Président, les gens de Durham et de partout dans la région du Grand Toronto et Hamilton utilisent le transport en commun comme forme première de déplacement, mais dans cette région, on utilise différents différents organismes pour se déplacer et on peut voir une confusion sur les, différents, les différentes façons de payer son passage. La façon la plus simple, tout particulièrement pour euh, les gens de se déplacer est et tout particulièrement pour les premiers usagers, j'aimerais savoir comment nous nous assurons qu'il soit plus facile de prendre le transport en commun, que ce soit dans ma circonscription dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton, le ministre associé des Transports. Merci. Le député a raison. Ça devrait être facile de simplement taper sa carte et, et de pouvoir se déplacer. Et c'est ce qu'on fait. Au cours de l'été et de l'hiver, nous avons ajouté la possibilité de taper sa carte de crédit sur les terminaux presto. Maintenant, les usagers ont tapé leur carte de crédit un million de fois depuis l'installation de ces nouvelles méthodes. Nous voulons aussi ajouter la possibilité de taper sa carte de, de débit pour pouvoir payer. Links a fait un excellent travail aussi avec la CTT afin de permettre ces deux façons de payer sur les terminaux de presto dans cette région. Mais ce n'est pas assez de simplement avoir une construction de transport en commun record. Il faut avoir des initiatives qui changent la donne. Ouais afin que l'on puisse se déplacer et venir voir jouer les Blue Jays. Complémentaire, je remercie le ministre associé pour sa réponse. C'est bien de voir notre gouvernement fournir plus de choix aux usagers du transport en commun pour leur permettre d'utiliser ces transports. Les Ontariens ont vu une augmentation du coût de la vie. Cela est dû à l'inflation et l'instabilité mondiale, évidemment. Et pour plusieurs, les droits de passage affecte l'augmentation du droit de passage, affecte le budget. Monsieur le Président, est-ce que le ministre associé peut expliquer la façon dont notre gouvernement offre aux Ontariens et Ontariennes des façons efficaces de paiement pour voyager, pour utiliser le transport en commun? Le ministre... Nous, nous, le député, a raison. Nous voulons nous assurer de remettre, re restituer de l'argent aux Ontariens et ontariennes. Cela inclut dans le transport en commun. Nous avons vu une augmentation du prix de de de passage pour pour transport transport en commun au cours des six six dernières années. importance qui est sous notre gouverne, n'a pas fait de telles augmentations depuis les quatre dernières années. De plus... Notre projet pilote d'abordabilité a fourni des remboursements de 50% pour différentes régions. Peu importe, et c'est la même chose pour les étudiants, parce que peu importe où vous étudiez, nous avons augmenté la participation de 40% pour les étudiants. Nous offrons aussi le double le, Nous avons aussi éliminé le double paiement des droits de passage pour ceux qui utilisent MetroLink et la CTT. Prochaine question député de London North Centre. Question Premier ministre. En plein milieu de la nuit, la tente d'Olivia s'est enflammée. Elle était in euh, incapable de se trouver une place en refuge parce qu'il n'y avait pas de place et qu'il y a un manque d'investissement. Olivia lutte maintenant pour sa vie. Elle a subi de graves brûlures. La ville de London a doublé. L a vu doubler son nombre de personnes en situation d'itinérance depuis la dernière année. Il y a des milliers de vies qui pèsent dans la balance que le gouvernement ignore. Est-ce que le gouvernement s'engagera à investir dans, cette, dans ce secteur afin de bien financer les refuges, afin qu'ils ne ferment pas leurs portes alors que les besoins sont si importants? Ministre des Affaires municipales et du Logement. Je ne sais pas où est trop où le député va avec sa question. Nous avons fait un investissement record sous le premier ministre Ford et le ministre Bethlehem Falvey, 202 millions de dollars de plus pour les programmes pour personnes en situation d'itinérance. Certaines annonces que nous avons faites euh, du côté des partenaires municipaux étaient incroyables en, au cours de la fin de semaine. Avec ce deux mi millions de dollars, il y a un financement total de près de 700 millions de dollars pour des gestions de services, des services de gestion plutôt comme il ceux qui ont été mentionnés par le député. Un financement pour augmenter la capacité, pour que les refuges gardent leurs portes ouvertes. Je ne sais pas ce que fera la ville de London avec cet argent supplémentaire qui a, que le gouvernement vient de leur donner et qui a été rejeté par le gouvernement par le député de l'autre côté, soit dit en passant.